Dans cette vidéo, nous allons voir comment on peut convertir une aire. Rappelons tout d'abord que l'unité légale d'air est le mètre carré. Par définition, un mètre carré est l'air d'un carré de 1 mètre de côté. On écrit alors que 1 mètre carré, c'est 1 mètre fois 1 mètre. Il existe des multiples et des sous-multiples du mètre carré. Regardons deux exemples pour comprendre comment fonctionne le système de mesure des airs. Commençons par le décimètre carré. Et exprimons 1 m carré en décimètres carrés. Par définition, 1 décimètre carré, c'est l'air d'un carré de 1 décimètre de côté. On sait de plus que 1 mètre, c'est 10 décimètres. On rappelle par définition que 1 m carré, c'est 1 m fois 1 m, soit avec ce qu'on vient d'écrire 10 décimètres x 10 décimètres. On obtient alors l'expression suivante, et après regroupement des termes, 100 fois 1 décimètre carré, autrement dit 100 décimètres carrés. De la même manière, regardons l'exemple du décamètre carré et exprimons 1 mètre carré en décamètre carré. Par définition, 1 décamètre carré, c'est l'aire d'un carré de 1 décamètre de côté. On sait de plus que 1 mètre, c'est 1 dixième de décamètre. On rappelle par définition que 1 mètre carré, c'est 1 mètre fois 1 mètre, soit, avec ce qu'on vient d'écrire, 1 dixième de décamètre fois 1 dixième de décamètre. On obtient alors l'expression suivante et après regroupement des termes, 1 centième fois 1 décamètre carré, autrement dit, 1 centième de décamètre carré. De ces deux exemples, on comprend facilement que le rapport de grandeur entre deux unités d'air consécutives est de 1 à 100. Ainsi, le mètre carré est 100 fois plus grand que le décimètre carré, et le mètre carré est 100 fois plus petit que le décamètre carré. Avec un raisonnement analogue, on obtient le même résultat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 d'une unité à une autre, immédiatement inférieure ou supérieure. Illustrons cela à travers deux exemples et convertissons 50,2 décimètres carrés en millimètres carrés. Pour cela, procédons en deux temps, en convertissant les décimètres carrés en centimètres carrés, puis les centimètres carrés en millimètres carrés. Entre deux unités consécutives d'air, il existe un rapport de grandeur de 1 à 100. Autrement dit, 1 décimètre carré c'est 100 cm. Ainsi, 50,2 décimètres carrés c'est 5020 cm. De la même manière, 1 cm c'est 100 mm. Ainsi, 5020 cm c'est 502 000 mm. D'où la conversion recherchée qui apparaît en rouge. Voici un autre exemple. Convertissons 1 300 000 mm en km. Procédons ici en trois temps, en allant des mètres carrés vers les décamètres carrés, puis vers les hectomètres carrés, pour terminer, vers les kilomètres carrés. Entre deux unités consécutives d'air, il existe un rapport de grandeur de 1 à 100. Autrement dit, 1 mètre carré, c'est un centième de décamètre carré. Ainsi, 1 300 000 mètres carrés, c'est 13 000 décamètres carrés. De la même manière, 1 décamètre carré, c'est un centième d'hectomètre carré. Ainsi, 13 000 décamètres carrés, c'est 130 hectomètres carrés. Enfin, 1 hectomètre carré, c'est 1 centième de kilomètre carré. On obtient alors que 130 hectomètres carrés, c'est 1,3 km carré. D'où la conversion recherchée qui apparaît en rouge. Avant de terminer, il est à noter que quelques unités agraires peuvent être utilisées en agriculture ainsi que dans des actes notariés. Il faut alors connaître les correspondances suivantes. Un art, c'est 100 m2. Un hectare, c'est 10 000 m2. Et un centiare c'est 1 mètre carré. Pour conclure cette vidéo, rappelons que c'est le rapport de grandeur de 1 à 100 entre deux unités consécutives d'air qui est au cœur des conversions.